La nature, c'est un endroit calme pour les animaux. Les animaux, il faut les protéger. J'aimerais bien protéger la nature. Moi, je sais comment on peut sauver la nature, c'est en ramassant les déchets. J'aimerais bien apprendre à protéger les animaux. C'est important pour moi de protéger la nature. Un groupe d'étudiants qui euh, s'intéresse à la sensibilisation euh, aux enjeux environnementaux et à l'art par l'intermédiaire d'ateliers. Alors on a cherché sur internet tout simplement euh, des, euh, des associations qui étaient en lien avec euh, le monde de l'enfance parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur pour euh, sensibiliser les plus jeunes parce que ce sont eux qui vont porter euh, les projets à venir. Et donc quand on coupe on est allé près de Lyon dans, dans l'atelier d'une association qui s'appelle Arrêt Enfance qui permet aux enfants de se sensibiliser à certaines choses dans la vie par l'art et notamment les enfants plutôt en difficulté, qui ressentent des difficultés pour leur redonner le sourire. Arrêt Enfance est une association loi 1901 qui a été créée il y a une quinzaine d'années désormais et qui propose des ateliers aux enfants euh, des hôpitaux, aux adolescents, aussi bien au milieu euh, donc hospitalier euh, qu'en milieu psychiatrique et auprès d'enfants euh, en situation de fragilité, par exemple euh, dans les foyers ou les maisons de rééducation. Notre euh, souhait, c'est que les enfants deviennent acteurs de leur vie à travers euh, des ateliers d'art comme le chant, l'écriture, euh, l'art plastique d'une manière générale, la sculpture, la danse, tout est possible. Nous avons ouvert notre atelier à des étudiants qui voulaient euh, comprendre comment euh, on fonctionnait, quelle était notre pédagogie en, pour aller vers des enfants en situation de, de fragilité. Et puis euh, nous avons organisé un atelier dans lequel euh, ils se sont un petit peu immergés euh... Avec des, des sons notamment, euh, par l'intermédiaire de, de Marie-Hélène qui est directrice artistique et qui a animé l'atelier. Et euh, qui nous a permis de mêler les deux, donc entre sensibilisation environnementale et euh, pratique artistique ensuite. C'est un peu des ateliers de, où ils s'imprègnent de la nature par, par l'imaginaire pour qu'ils soient plus sensibles à cette cause de la défense de l'environnement. J'espère qu'ils ont déjà appris des choses et qu'ils se sentent peut-être un peu plus proches de la nature, qu'ils comprennent peut-être un peu plus les mécanismes. La partie artistique, ça leur a permis aussi d'avoir un côté ludique dans ces ateliers. Ces activités sont faites pour réveiller pour un peu son, son, son sens critique vis-à-vis -vis de la nature, Donc, se rendre compte de sa beauté, sa diversité et euh, comprendre pourquoi est-ce que c'est important de la préserver et comment est-ce qu'ils pourraient le faire. Il faut remettre de l'art dans nos vies. L'art c'est quoi C'est l'expression de notre cœur, c'est l'expression de notre âme, c'est euh, l'expression de la vie. Et quand on met de la joie, de l'art, dans un quotidien, quel qu'il soit, la vie devient beaucoup plus euh, légère.